Yes, c'est les de boys. bien, tu beaucoup, beaucoup, à beaucoup de un Je beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup, c'est là il est des Tchera-Boys. Hein. Si la force qui parle, alors ne bouge pas. Ici la capitale du fou de dégâts. Capital de wesh, capital de haine, pas de soucis, pas de quoi, pas d'amour, pas de salem. Aime ta copine, mon pote, j'aime le rap ici, si hot On est les fils de tu le fait zikhé, tout faut que la jalousie. Wallah, c'est trop de rire. Change votre mentalité, fais rap par qualité. Dis rappeur, mais quand niveau 0, mon chèque, la rage de la rue, je pense que tu la connais. Et si elle est vivante, la 40, il meurt que j'ai un soir, appelle ta sur t'as j't'ai. Yeah. Appelle ta cette star, si la force qui parle, alors ne bouge pas. Ici, la capitale du fouet de dégâts. Mmh.